Donc le titre de la communication, la philosophie ancienne, est le concept de Jinkaku, statue de l'homme, selon la quête du bien de Nishida Kitaro. Donc le titre a été légèrement modifié selon le titre dans le résumé. Alors, la quête du bien... Et, pardon, alors, j'explique ce document, il n'y a que... Euh, Malheureusement, je suis désolée, je n'ai pas pu avoir le temps d'ajouter la traduction en français qui est dans mon communication, mais vous avez la citation, euh, certain nombre de citations dans ma communication et les mots-clés que j'ai reproduits et en japonais dans ce document, donc si ça vous intéresse... Euh, les expressions dans le texte de Nishida. La quête du bien, Zen no Kenkyu de Nishida Kitaro, est composée de quatre chapitres qui ont été écrits entre 1904 et 1909. L'objectif de cette communication consiste à expliquer le sens du concept jinkaku, terme de traduction en japonais du mot « personne », en relation avec l'individualité et l'expérience pure, d'un suis quelqu'un dans cette œuvre. Le, euh, on peut euh, rendre euh, le mot jinkaku en japonais par le statut de l'homme, parce que euh, jin signifie l'homme et kaku signifie statut, grade, ou bien même classe. Et jinkaku, c'est donc. Euh en japonais, pour l'oreille japonaise, ça ne sonne pas tellement en tant qu'un seul mot personne, en fait. En langue européenne, c'est plutôt un seul mot personne. Et donc, d'origine, c'était un mot de traduction en japonais, mais une fois traduite, ce mot résonne kaku c'est-à-dire que le, le, le statut de l'homme, le statut euh, humain, en fait, par rapport aux autres êtres. Et... En japonais, ce terme a été introduit avec les personnalismes britanniques et allemands qui prennent leur source dans la philosophie kantienne. Dans cet exposé, nous allons nous intéresser d'abord à l'introduction de la philosophie kantienne au Japon, ensuite à la relation entre Nishida et la philosophie éthique kantienne, et enfin au sens du terme « Jinkaku » dans « La quête du bien ». L'introduction de la philosophie kantienne au Japon remonte aux années 1870, mais dans l'enseignement de philosophie, l'influence de l'idéalisme allemand sera particulièrement marquée à partir de 1887 par l'arrivée de Ludwig Bessé, docteur de l'Université de Berlin à l'Université de Tokyo. Il a assuré jusqu'en 1892 le cours en anglais sur l'idéalisme allemand s'inspirant notamment de la philosophie de Rudolf Hermann Lotze. Après son départ, c'est Raphaël von Kebel, d'origine russe et germanophone, docteur de l'université d'Iéna, qui lui a succédé. Il a enseigné en anglais entre 1893 et 1914, donc pendant 21 ans, les philosophies grecques, médiévales et allemandes et l'esthétique. Il a insisté auprès de ses étudiants sur l'importance de l'apprentissage des langues anciennes grecques et latines. Il a enthousiasmé ses élèves et son influence était considérable sur les futurs intellectuels japonais. En plus de ses professeurs, Nakajima Rikizo, après avoir obtenu le titre de docteur en philosophie à l'Université Yale au bout de dix ans de séjour aux États-Unis, a débuté en 1890 son enseignement en philosophie à l'Université de Tokyo et y a introduit la philosophie morale de Thomas Hill Green, un philosophe britannique qui a élaboré sa pensée à partir des philosophies kantiennes et hegeliennes. On dit d'ailleurs que c'est Nakajima qui a vulgarisé le mot jinkaku, vulgarisé au milieu des intellectuels quand même, euh, le mot jinkaku en tant que terme de traduction peut personne dans ce personne qui connote fortement qui s'inscrit fortement dans le christianisme le concept de personne dans le christianisme dans ce contexte la première traduction japonaise des textes de Kant c'est le Prolegomena peut toute métaphysique future qui aura le droit de se présenter comme science verra le jour en 1914. Une deuxième traduction, celle de la critique de la raison pratique, sera publiée en 1918. En année suivante, une troisième traduction, celle des fondements de la métaphysique des mœurs, euh, sera publiée. La critique de la raison pure en japonais et verra le jour en deux tomes, dont le premier paraîtra en 1921, le deuxième en 1931. La critique de la faculté de juger sera traduite en 1926. La publication de la première collection des textes majeurs de Kant, traduite en japonais en 18 volumes et incluant cette traduction, s'achèvera en 1939. Alors, la philosophie ancienne est Nishida. Avant la rédaction des textes de euh, Zen no Kenkyu, donc à partir de cette section, vous avez des mots clés et en japonais dans votre document. En 1891, Nishida, a, Nishida commence ses études à Tokyo. Il suit entre autres les cours de Busei Nakajima. Euh, L'année suivante, après un an d'études universitaires, il écrit un texte intitulé « Kanto lindinaku », donc « Kanto » était écrit en kanji à l'époque, « L'éthique de Kant » peut obtenir la validation d'une unité d'études. C'est le résumé en japonais des fondements de la métaphysique des mœurs et de la critique de la raison pratique. Dans le premier chapitre de ce texte, Nishida écrit en anglais les concepts clés, mais dans les chapitres suivants, il les écrit en allemand. L'année suivante, en 1893, Nishida commence à suivre le cours de Köber, qui a remplacé donc Bessé. Il termine ses études de licence en 1894. Son mémoire d'études concerne la critique de la causalité de Hume, pendant l'année suivante, il enseigne dans un collège proche de Kanazawa et publie dans une revue « Les grandes lignes de la philosophie morale » de Thomas Hill Green. Il y résume les « to Ethics » de Thomas Green et il explique également la relation entre l'homme et le grand esprit de l'univers, ou dai Lian-dai-kaku-ishin Daikakushiki, daikakushiki voilà la volonté humaine le, donc il expose euh, la relation entre l'homme et le grand esprit de l'univers la volonté humaine le bien le principe divin et la personne euh, que euh, Nishida traduit dans ce texte par le mot de Kojin en japon en 1896, il obtient un, un poste au lycée de Kanazawa et il y commence son enseignement de l'allemand. Il y a des documents là-bas. En 1896, il obtient donc un poste au lycée de Kanazawa et il y commence son enseignement de l'allemand. Il publiera quelques années plus tard, en 1901... L'éthique de Kant, « Kanto lindinaku euh, shugi », je n'ai pas rendu le mot « shugi » dans ma traduction en français. Euh, L'éthique de Kant. Il faudrait noter en passant que Nishida commence à partir de 1897 à s'adonner sérieusement à la méditation assise dans un temple de bouddhisme zen à Kanazawa. Où il suit l'enseignement d'un moine, Parallèlement à la pratique de la méditation, il lit non seulement des textes de philosophie allemande et de littérature allemande et anglaise, mais aussi quelques textes fondamentaux du bouddhisme zen. C'est dans ce contexte qu'il a écrit entre 1904 et 1909 les textes qui seront recueillis plus tard sur le titre de la quête du bien. Et je me permets de préciser qu'il n'y a pas de traduction intégrale en français de ce livre. Il y a... Une traduction partielle, puis une autre traduction encore sur les autres sections. Jinkaku dans la quête du bien. La quête du bien se compose donc de quatre chapitres. Nishida a d'abord écrit les deuxième et troisième chapitres, intitulés respectivement Jitsuzai et le réel, et Zen, le bien. Puis le premier chapitre, Junsuikeiken, l'expérience pure. Et enfin, le quatrième chapitre, Shūkyō, religion. Nishida emploie le mot Jinkaku dans les troisième et quatrième chapitres, mais ne l'utilise pas dans les premiers et deuxième chapitres. Nous allons néanmoins examiner chaque chapitre suivant l'autre dans lequel ils ont été écrits. Dans le deuxième chapitre, Jitsu Zai, et que je traduis par le mot du réel au sens du caractère effectif positif de l'être, et je ne traduirai pas par le mot la réalité. Et Nishida définit ce concept euh, le fait authentique de l'expérience pure. Donc, vous avez le, dans le document l'expression en japonais. Et donc, c'est le fait authentique de l'expérience pure, c'est le jinkaku, la définition du mot jinkaku, qui est une activité pure et autonome, est encore vierge de tout acte de pensée. C'est le niveau où il n'y a pas encore de différence entre le sujet connaissant de l'objet connu ni entre l'intellect et les émotions et la volonté. Quelques pages après, il explique qu'à l'intérieur de nous, qui sommes tous... Tout petit, une force infinie réside une force unificatrice de l'infini du réel et qu'elle nous permet de chercher la vérité de l'univers. Nishida emploie le mot de Dieu pour désigner le fondement du réel qui unifie tout l'univers. Selon Nishida, Dieu n'est pas transcendant par rapport au réel, mais il est là immédiatement au fond du réel. Disait. Nishida l'appelle également « yui-itsu-jitsu-zai », le réel unique, l'être réel et unique, et il explique que, d'une part, ce réel unique se différencie à l'infini, mais d'autre part, il se signifie à l'infini. Il cite euh, comme illustration dans ce passage, « Latman » qui se avec le brahman, une thèse bien connue des Upanishads. Mais il cite également Jacob Böhm, et Nicolas de Keuse. Nishida souligne le rôle d'unificateur de l'univers dans son exposé sur Dieu, qui est comparé au Brahman des Upanishads, entre autres. Nous verrons si de ce, euh, que ce rôle d'unificateur est essentiel quand il expliquera le concept de jinkaku, personne, euh, statue de l'homme. C'est dans le chapitre suivant, le troisième, intitulé le bien, zen, qu'il qu'il définit le concept de bien et développe sa réflexion sur le concept de jinkaku. Il précise d'abord que la question de l'acte bon et l'acte mauvais, en japonais bon et bien, ce contexte c'est un seul mot zen, donc euh, yoi akuto, enfin, yoi koi, zen, zen de aru koi, quelque chose comme ça. L'acte bon et l'acte mauvais est d'une importance euh, primordiale. Après avoir cité plusieurs doctrines éthiques, il souligne que le bien doit être expliqué à partir de l'exigence intérieure de notre conscience. Il écrit, donc c'est la station de la page 143, au fond des activités de notre volonté, et notre, c'est moi-même qui ajoute, qui ajoute que ça soit plus clair, il y a un besoin a priori, Germe brut de la conscience, Ishkino Soin, et ceci, a, ceci apparaît dans la conscience en tant que l'idée de finalité. Et c'est elle qui donne une unité à la conscience. Lorsque cette unité s'est réalisée, c'est-à-dire quand l'idéal s'est réalisé, la satisfaction nous envahit. Le bien, c'est notre besoin intérieur, à savoir la réalisation de l'idéal, autrement dit l'aboutissement du développement de la volonté. La doctrine éthique qui se fonde sur l'idéal originaire, que je viens d'exposer, on l'attitule « l'énergétisme ». Selon Nishida, jusqu'à la citation « Selon Nishida, ce sont Platon et Aristote qui ont développé cette doctrine et il cite comme exemple l'anthélésie d'Aristote. Il continue son explication en évoquant l'expression bien connue chez les Japonais du caractère inné d'un homme offert par le ciel, tensho jinen, de la pensée taoïste, ou bien de néoconfucianisme qui suivait quand même cette lignée de la pensée et explique que le bien consiste pour l'homme à laisser s'épanouir ce caractère inné. Quand un homme réussit à laisser s'épanouir ce don du ciel, le bien et le beau s'unissent. Il donne comme exemple le fait qu'une fleur est la plus belle quand elle peut laisser apparaître au degré maximum la nature qui lui est propre. Après son passage... Après ce passage, il expose sa pensée sur le bien et la raison. Selon lui, l'homme a sa vie dans la dimension de l'idée. Dans cette dimension, les actes humains sont réglés par la raison. Le bien de l'homme consiste à suivre la raison Eu, le principe euh, c'est-à-dire qu'il utilise un autre mot li", de lit de raison enfin lycée, mais ce mot li", et, et s'inscrit dans le registre de, du vocable du néoconfucianisme. le ri euh, habituellement on le traduit par le mot le principe qui est donc euh, et c'était un des sujets de discussion des savants à la fin de l'époque dos au Japon qu'on trouve ce mot par-ci par-là dans les textes de Nishida se régler sur la raison veut dire se régler selon la force unificatrice qui demeure au fond de notre conscience. Notre conscience, c'est moi qui ajoute dans la traduction. Et il utilise le mot « jinkaku » pour la première fois dans ce texte. Donc c'est la citation, la page 151. Euh, si on nomme jinkaku cette force unificatrice en chaque personne, le bien consiste à entretenir et développer cette force qu'est jinkaku, donc le statut de l'homme. Euh, cependant, souligne que le jinkaku euh, ne doit pas être motivé par les nécessités personnelles et subjectives, mais au contraire, le véritable jinkaku, shin no jinkaku, n'apparaît que dans le l'oblis du soi, dans l'extinction des désirs subjectifs. Nous pouvons certainement retrouver dans cette expression ce qui est visé par la méditation bouddhique, ou bien par la vertu bouddhique. Nishida ajoute ensuite une remarque sur la raison pure de Kant. Le volu du soi n'est pas du tout comparable à la raison pure et universelle de Kant, puisque celle-ci se distingue du niveau empirique. Ensuite, Nishida définit le concept de Jinkaku. Notre Jinkaku, c'est la citation de la page 152, notre Jinkaku, statut de l'homme, c'est une mise en mouvement directe de la puissance unificatrice de l'univers. C'est une apparition sous une forme singulière, dans des circonstances données, de l'unique réel, yitsu Jitsuzai, qui abolit la différence entre la conscience et la chose. Fin de citation. Et il ajoute une autre citation, enfin une autre, il cite une célèbre phrase de euh, la critique de la raison pratique de Kant. « Deux choses remplissent le cœur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelle et toujours croissante, le ciel étoilé au-dessus au au de, au de, de moi et la loi morale en moi. » Fin de citation. À propos de cette citation, nous pouvons dire que Nishida ne partage pas la thèse de Kant sur la question de la pureté, de la raison pure, qui est pure parce qu'elle n'est pas de l'ordre empirique, mais il montre cependant son affinité avec l'intériorité de la loi morale dans notre conscience. Il écrit ensuite, euh, c'est la citation euh, cent, 153, 153. Vous avez la page... Oui, c'est oui. bon, oui. Et donc, euh, de la personne... Euh, à propos de... Pardon. Euh, euh, le site des phrases... De pardon, à propos de, de, de, de, de, de, de... Parce que... C'est euh, euh, cette notion de... La, il écrit ensuite que la personne comme, comme fin en soi qui son nom en Need serve dans son texte original en anglais. Euh, il écrit ainsi que la personne comme fin en soi de Kant est largement connue, mais il se demande ce que serait un acte qui s'appuierait sur cette notion de la personne. Autrement dit, et quel acte peut être un acte bon Pour répondre à cette question, nous allons nous intéresser à la définition de individu euh, Kojin par Nishida. Selon lui, l'individualité d'un homme entre en action, il utilise le mot s'animer ou bien s'activer comme si l'individualité était en état de dormant, enfin avant la naissance d'un individu. C'était tellement curieux pour moi que je souligne cette expression. L'individualité d'un homme entre en action dès la naissance de cet homme et se développe à travers ses diverses expériences et, euh, et situations. Mais c'est une manifestation de la force unificatrice du réel, donc jitsuzai. Et l'homme doit viser à la réalisation de son individualité. Et cette réalisation sera le bien le plus immédiat pour lui. Et plus son jinkaku, son statut de l'homme, gagne en grandeur, plus sa quête devient sociale en suivant les étapes. D'abord de la famille, Ensuite, c'est le d'être en tant que membre de l'État, donc COCA. Et enfin, c'est le d'être en tant que membre de l'union de toutes les sociétés humaines, shakai no danketsu. Mais c'est un idéal que l'on trouve dans le euh, christianisme de... Mais c'est moi qui ajoute, en fait... L'union de toutes les sociétés humaines idéale que l'on trouve dans le christianisme de Saint-Paul chez certains stoïciens. Ça, c'est une expression de Nishida que je, je résume. Oui. Et cependant, un véritable cosmopolitisme « Shinse no sekai shugi » ne signifie pas la disparition des États. Un État a sa conscience sociale et il est un « jinkaku ». Si si chaque État réalise son caractère propre, cela contribuera à l'histoire de l'humanité. À la fin de ce chapitre, il déclare c'est la définition donc, euh, du terme euh, du bien, en fait. C'est la page 163. Enfin, euh, le bien, c'est la réalisation du statut de l'homme, d'Inkaku. Si on l'observe à partir de son intérieur, c'est la satisfaction de ses exigences sincères. À savoir l'unification de la conscience, ou eh bien de sa conscience, de possibilités de traduction ici. Puis la réalisation doit atteindre à son ultime dimension où disparaissent le moi et l'autre, le sujet et son objet. Si on l'observe comme un fait qui se manifeste à l'extérieur de lui, le déploiement de l'individualité est à sa dimension la plus petite et le déploiement de l'individualité à partir de la dimension la plus petite, euh, c'est-à-dire la réalisation atteint à, à son niveau le plus élevé quand elle parvient à la dimension du développement unifié de l'humanité. Ça, c'est donc la citation de 173. Nous allons maintenant passer au premier chapitre intitulé, donc, l'expérience pure. Dans ce chapitre, Nishida n'utilise pas le mot jinkaku. Il entreprend de définir l'expérience pure, qui est le degré originaire de toute expérience, donc brute, et direct sans aucun artifice provenant de l'acte de réflexion il explique que le fait de l'expérience pure c'est la réalisation de l'universel par lui même et, et nous y lisons cette célèbre phrase c'est la station de la page euh, 28 que je n'ai pas si si j'ai pas mis la, numéro, euh, le numéro de page c'est la station suivante. John suis Kenba, alors l'expérience pure peut transcender l'individu. Cela semblait très étrange, mais l'expérience pure connaît le temps, l'espace et l'individu. Elle est par conséquent dépasse le temps, l'espace et l'individu. Ce n'est pas parce qu'il y a un individu que l'expérience est là, mais c'est parce que l'expérience est là qu'il y a un individu. C'est une phrase tellement connue chez les chercheurs de Nishida au Japon. Comme nous ne trouvons pas d'exposé sur le Jinkaku dans ce chapitre, nous allons examiner le quatrième et dernier chapitre intitulé « Religion ». Ce chapitre est important pour mieux comprendre le concept de Jinkaku. Nishida l'explique dans le concept de la relation de l'homme avec une autre personne et ensuite avec Dieu, avec Dieu. Alors, je cite la page 176, que je n'ai pas produite. Et, donc je résume en fait ce passage. « Après avoir exposé deux doctrines sur la relation entre l'homme et Dieu, à savoir Dieu transcendant en dehors de l'univers et Dieu immanent dans l'univers, il explique que Dieu est la force unificatrice interne de tout univers, que le ciel et la terre se positionnent selon lui. » et que tous les êtres naissent et se développent indépendant de lui. On peut expliquer le respect du soi et l'amour du soi, jikei jiaï, le respect d'autrui et l'amour d'autrui par le fond commun et immanent à tous, qui est dû. L'amour, c'est l'union de deux jinkakus. C'est important, jinkakus est lié quand même directement à la notion de l'amour, euh, mais la connotation plus ou moins euh, chrétienne. Alors, sur la relation d'un homme avec Dieu, il écrit, donc c'est la page 182, « Notre conscience est une partie de la conscience ». Alors « notre » est bien écrit dans le texte original. « Notre conscience est une partie de la conscience de Dieu et notre force de unification prend sa source en celle de Dieu ». Si on nomme cette force d'unification jinkaku, il faut dire que Dieu est un grand jinkaku qui demeure au fond de tout l'univers. dai jinkaku en Japon. Et quelques pages plus tard, il ajoute l'explication suivante. Au fond de, donc c'est la dernière station, au fond de notre conscience, il y a toujours l'expérience pure, unificatrice. Nous ne pourrons pas nous situer en dehors de cette unification. On peut considérer que Dieu est l'unificateur de l'expérience pure qui comprend et unifie Hokatsu sur l'univers. Hokatsu, il y a deux notions, donc unifier, c'est un peu euh, pas satisfaisant, mais Hokatsu c'est envelopper, mais Katsu c'est saisir. Donc. Bon. Alors, nous comprenons clairement dans cette explication que le concept de Jinkaku Nishidien est associé à Dieu au sens plutôt chrétien, peut-être, du terme, mais on ne peut pas le dire quand même très vite comme cela peut-être. Parce que c'est certainement dans la perspective nishidienne, ce qui veut dire qu'il est assimilé à l'expérience pure qui agit au fond de nous et de tout univers. Et moi, je me demande, il faudrait aussi réfléchir sur les, certains d'autres sources, la perspective brahmanique, bien, la perspective hegelienne, bien sûr, euh, qui était très importante euh, sur Nishida. Pour terminer, nous allons situer la thématique nishidienne du Jinkaku en relation avec la philosophie de Kant. Premièrement, le mot « pur » n'a pas du tout le même sens. Chez Kant, dans l'expression « la raison pure », la pureté signifie « en dehors de la dimension empirique », alors que chez Nishida, dans l'expression euh, « pure », la pureté signifie « le niveau originaire et brut de l'expérience, sans trace de l'acte humain de réflexion ». Nishida considère que euh, l'acte de réflexion tel qu'il est expliqué par d'autres philosophes occidentaux de son contem ses contemporains se fonde sur la différence entre sujet connaissant et objet connu. Donc pour lui, l'expérience pure précède l'acte de réflexion. Deuxièmement, le paysage philosophique est considérablement différent. Quand Kant se bat contre l'obscurantisme, peut apporter plus d'aspects scientifique, plus de lumière à la philosophie de son époque, pas sa thèse de la raison pure. Alors que Nishida veut tout d'abord expliquer la valeur originaire, donc primordiale, de l'expérience pure, qui est la base de la différenciation de toutes les activités humaines et non, non humaines. Il est impossible de nier l'influence de sa méditation bouddhique, certainement, sur sa conception de l'expérience pure. Troisièmement, au sujet de la hiérarchisation de la philosophie de la connaissance et de la philosophie de la religion, Kant a d'abord écrit la critique de la raison pure. Ensuite, il a élaboré la critique de la raison pratique à partir de sa thèse sur la raison pure. Alors que Nishida a d'abord écrit ses « Réflexions sur l'éthique », pour plusieurs raisons, l'éthique était l'une des matières de son enseignement déjà au collège, au lycée, et les valeurs morales étaient l'un des principaux sujets débattus au milieu intellectuel de son époque au Japon à cause de la montée du christianisme, entre autres. Ensuite, il s'est intéressé aux théories de la connaissance. Cependant, pour Nishida, la dimension religieuse est plus fondamentale tout au moins à cette période que la dimension de la philosophie de la connaissance, parce que la connaissance euh, sur l'homme de l'autre ordinaire traite l'homme en tant qu'objet de connaissance, donc un homme dans ce contexte euh, non humain. Alors que la connaissance de l'autre euh, religieux et spirituel considère euh, l'objet de connaissance, donc l'homme, en tant que statue humaine, euh, personne ou bien jinkak. Et la quête du bien s'achève par le texte intitulé La connaissance et l'amour, qui, eux, il explique cette hiérarchisation. Quatrièmement, ne pouvons néanmoins souligner l'accent mis sur l'universalité par ces deux philosophes Peu Kant, c'est la raison pure qui garantit l'universalité de la connaissance. Et peu Nishida, c'est l'expérience pure qui est commune et universelle à tous les êtres de l'univers. Je vous remercie de votre attention. <rire> Maintenant, je voudrais inviter tout le monde pour les questions et les commentaires pour la professeure Saito. Il y a des spécialistes de Nishida <rire> quelque part, j'ai peur de... C'est ma première communication sur Nishida, j'ai appris beaucoup de choses et j'étais très contente d'avoir quand même bien étudié ce texte, c'est fascinant ce texte. Mais... Je vous écoute. <laughs> oui, qui yes. est-ce euh, Non, c'est juste euh, parce que je fais aussi un projet postdoctoral à propos de ces premiers textes des Et je me posais la question si vous aviez une hypothèse par rapport à l'origine en fait, de ces concepts d'expérience pure. Bon, là, j'ai vu que vous avez essayé de tracer des liens avec la, la pureté Kant en fait, euh, mm. Mais est-ce que vous avez. Euh, moi, j'ai quelques hypothèses historiographiques euh, qui ne sont pas encore euh, très avérées. Est-ce que ça peut-être venir du genre de traduction. Oui. Est-ce que ça peut être une traduction peut-être de l'allemand, en fait, de l'expérience de familiation Oui, oui, oui. Et et je suis désolée désolé de terminer la question, oui, bien oui. sûr. Est-ce ouais, que l'allemand est très mauvais Est-ce que ça peut être une rétraduction d'un euh, des termes mitigants euh, de cette idée d'une expérience qui oui. n'a pas... Euh, L'obstacle oui, oui. finalement qui n'est pas médiatisé, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose Parce que finalement s'il y a des racines mmh. différentes, enfin je vais répondre bientôt, on parle différentes traditions, est-ce que vous voyez d'autres... Mmh. En fait c'est dommage que la deuxième personne ne vient pas aujourd'hui, c'était oui. Sir James, donc euh, sur euh, euh, le personnalisme britannique. Et le personnalisme allemand, en fait, euh, c'est déjà deux sources bien importantes, surtout le personnalisme britannique. Et, et sur euh, cette question, il y a quand même un, enfin, pas mal d'études en anglais et en japonais. Par exemple, sur euh, l'éthique de euh, Green, euh, green shi euh, Par exemple, Yukiyas Shigeru, c'est un euh, chercheur japonais qui publie des, ses recherches. Et justement, dans ce texte de Grinch, on trouve le mot « daikakushiki » ou bien « uchuu C'était donc la première page de mon document sur la publication en 1895 « Grinch, lignes donc « Les grandes lignes de l'éthique de Thomas Hill Green ». Et c'est Nishida qui traduit certainement en japonais de ces termes, les termes de green en, en japonais. Et on trouve le mot Daikakushiki, c'est tellement intéressant pour moi. Quand enfin, m'a appelé Nishidien, je pense, Kaku, de Jikaku, il est là. Dai, est grand. Et Shiki de Ishiki, par exemple. Et puis Uchu Yuitsu Dai Shin, donc un grand esprit unique de l'univers, ou bien du cosmos. tu ça peut. Après donc c'est une des sources très importantes de Nishida. Et après il faut voir uh, l'insatisfaction par rapport à Green parce que dans ce texte, en euh, fait il, Nishida est, en tout cas moi je pas le généraliser, mais enfin il y a cinq euh, sections dans le texte de Green et il commence à lire. Et il, en euh, fait, euh, euh, ne fait le résumé que les deux premiers chapitres, les deux premières sections. Et dans, concernant la troisième section, il écrit dans une lettre « Je crois que ça ne m'intéresse pas, cette troisième section. » Et sur les quatre et cinquièmes, il n'a rien, rien laissé et en fait dans ces donc, euh, deux premières sections on trouve ces termes quand même euh, clés enfin, et ding and en allemand et puis good c'est en anglais et puis les autres termes en anglais traduits par Nishida et donc euh, pour cela, il y a aussi des recherches en anglais sur le personnalisme britannique et Nishida Ça pas très difficile à trouver je pense et puis et, et puis d'autres sources plutôt bouddhiques par exemple bien sûr qu'il cite euh, combien de textes il ne cite il cite très peu directement dans ce euh, no kenkyu euh, ». Où est-ce que j'ai mis en euh, euh, fait par exemple c'est Joshu Loku en japonais. C'était la note de... Il euh, une phrase de... Excusez-moi de la prononciation chinoise. Joshu Joshu Loku. Joshu Un moine de l'école zen chinoise. Et il cite la phrase de ce moine, le Dao. Tao, enfin le n'appartient ni au connaissable, ni à l'inconnaissable. » Ça, c'est la page 152. Euh, J'utilise l'édition ancienne, la collection, les œuvres complètes anciennes. Euh, la page 152, par exemple. Et puis, en même temps, il faut penser qu'à l'époque, il avait le devoir, enfin, devoir koan, le koan qu'il a reçu, du moine de l'école Zen, c'était Muji. Donc Muji, c'est sans écriture, sans signe, sans lettre. dit de signe Et c'était son koan, enfin, à cette époque. Et dans son journal intime, on trouve quand même qu'il nar... Il se plaigne. Enfin, c'est une période difficile pour lui que au niveau professionnel, au niveau personnel, familial, qu'il se plaint, qu'il n'arrive pas à se concentrer sur la méditation. Et bien, enfin, il y a plein de problèmes, etc. Et, et donc, voilà, il y a... Et il essaie de, de, quand même... Je ne sais pas, enfin, je ne peux pas dire. Je, dans la méditation aussi, je ne peux rien dire, quand même. Mais le coran c'était dit voilà. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il a tellement une force de... Euh, réflexion tout le temps que ses pensées enfin, bouillonnent il me semble dans son cerveau quand je lis son journal j'ai cette impression qu'il n'arrive pas à tellement calmer ses, ses pensées et c'est la méditation que enfin peut-être il a pu un peu se calmer peut-être enfin, je, je ne sais pas ça c'est ma mon imagination mais que, mais c'est me dit que voilà il a dieu dieu Répondre à ce moine. Et puis il y a la question du néoconfucianisme dont la racine peut remonter au taoïsme, c'est-à-dire que euh, ça, c'est au fait comme euh, j'ai vu, quand la deuxième personne ne peut pas venir, j'ai au fait pensé à quand même citer une phrase tellement éclairante de ce néoconfucianiste Fujiwara Seika, c'est tout au début de l'époque d'Edo qui était le maître de euh, Hayashirazan, qui était le conseiller de, de la famille Tokugawa, le premier shogun. Et Fujiwara Seika, il a suivi la formation du bouddhisme et après, disons, il s'est converti. Enfin, il s'intéresse plutôt au néo confucianisme, il critique le bouddhisme et, puis, et oui, c'est ça. Il était un moine zen au début, et après il étudie le néoconfucianisme des dynasties des Song, de la dynastie des Song. Et il écrit une phrase Et j'ai apporté le texte original que j'ai lu dans l'année dernière avec mes étudiants de lina lecro cette phrase. Et ça m'a tellement marqué, cette phrase. Pour moi, c'était une découverte quand j'ai trouvé cette phrase. Donc l'âme céleste, bien le cœur céleste, l'esprit, je ne sais pas, le mental céleste, se divise. Et elle il devient, elle devient un, un cœur... Humain, humain, mais individualisé, bien sûr, l'image. Donc, et après la mort de chaque euh, humain dans cette lignée de pensée, les âmes reviennent au ciel, euh, eux pas. C'était une grande discussion, parce que le, certains néoconfucianistes n'admettent pas cette idée, alors que les bouddhistes, les bouddhistes pensent que, quand même, il y a. Au-delà de la vie de ce monde-ci. Et puis il cite aussi Atma et Brahman. <rire> ça, ça me dépasse vraiment, <rire> cette richesse des horizons. Voilà. <rire> D'autres questions, euh, commentaires oh, Merci beaucoup pour votre intervention. J'ai une petite question de, de traduction encore. Oui. À propos du titre, parce que... Euh, oui, à propos ça, ça titre. C'est la quête du bien. Oui, j'ai hésité, oui. oui. Peu, parce qu'en général, à mon sens, quête, ça pourrait être une traduction de Tankyuu. Tankyuu, normalement, je, je l'entendais comme euh, étude, comme mm -hmm. recherche. Oui, oui. Oui. Alors, je veux savoir si vous donner un euh, sens particulier à ce mot quête. Oui. Qui, par exemple, dans la tradition occidentale, il y a la quête grave dans le Moyen-Âge. Oui. C'est une quête vers quelque chose qui n'est pas euh, à la main, qui n'est pas là. Oui. Bien que le, le bien, zen, no thank you, en, en général, je... je, je en oui, oui. français, c'était plutôt une analyse, une sorte de, de, de recherche philosophique. Donc, oui, oui, bien sûr, merci beaucoup pour cette question. Exactement, j'ai hésité à choisir quel mot ça serait. En fait, étude de bien, recherche du bien. Et quête de bien en français, ça peut connoter un peu spiritualité, quand même, plus que les autres mots. Et après avoir, au fait, lieu ces quatre chapitres, en suivant l'autre de son écriture, et comme il le dit à la fin, quand même le niveau, au, la dernier, le dernier chapitre, « Shukyo », la religion, enfin il utilise le mot « Shukyo », la religion, et il définit ce mot, c'est la relation entre un homme et Dieu, enfin il le dit clairement, et, c'est vraiment, ça s'inscrit plutôt dans le christianisme, cette manière de dire des choses. Même le mot « kami c'est le même mot pour les autres divinités, etc. Et, et donc, à la fin de mon exposé, j'ai précisé quand même que traiter un homme en tant qu'objet euh, de, de connaissance, c'est le niveau de la philosophie de la connaissance. Ça reste sur le niveau de la philosophie de connaissance, alors que traiter un homme en tant que euh, statut humain, personne, c'est le niveau religieux qui... qui enfin C'est ce niveau-là qu'on peut, euh, peut considérer un homme en tant que personne, en tant que jinkaku, et en tant que... Enfin, M. Euh, Malarde vient d'utiliser le mot « dignité », mais je sens fort cette nuance de « dignité » quand euh, le, Nishida utilise le mot « jinkaku », c'est « grade de l'homme »,« statue de l'homme euh, ». C'est très fort comme mot en japonais. C'est tellement rare d'utiliser ce mot et que ça s'efface au fort à mesure. À l'époque de Watsuji, par exemple, c'est « ningen » qui remplace le mot « jinkaku ». En fait, il y a le mouvement de Jinkaku shugi", personnalisme au Japon, vers Ningen Shugi. Quand Watsugi commençait à enseigner à l'université de Tokyo, c'est un des collègues proches de Watsugi qui a laissé cette expression. Et moi, je me dis, Jinkaku shugi", avant, quand même, Watsugi, enfin, l'éthique de Watsugi, Jinkaku shugi a marqué quand même les intellectuels japonais. Et ça connote fort le christianisme. Et Onishi Hajime, par exemple, euh, qui, a reçu, euh, qui, est, qui est devenu chrétien, n'a pas pu obtenir le, la chaire à l'université de Tokyo, par exemple. Alors qu'Onishi Hajime, qui a <coughs> publié une histoire de la philosophie occidentale et dans laquelle euh, il a plus de 100 pages, 150 pages sur Kant, par exemple, Enfin, ça, c'est en, en, en passant, ça, c'est entre parenthèses. Donc, je reviens donc, à votre question. Donc, finalement, je me dis, la recherche sur le bien, bien sûr, euh, je ne suis pas contre. Mais si j'essaie de, de, de transmettre cette pensée nicidienne euh, de cette, ce dernier chapitre de ce livre, je l'imite parce qu'au fur et à mesure que ça évolue, que le mot Dieu n'est enfin, pas tellement peut-être répété dans les autres textes. Donc. Mais en ce moment, provisoirement, j'ai je, je, je, choisi la quête du bien en ce moment. <rire> Merci beaucoup. Je répète qu'il n'y a pas de traduction intégrale en français. Donc, si quelqu'un que, peut commencer, je serais ravie quand même. <rire> C'est dommage parce qu'en anglais... Il y a deux traductions, n'est-ce pas oui. mmh. C'est ça. Hein. Mmh. Je vous remercie beaucoup pour votre présentation. En fait, j'ai une question qui pourrait peut-être paraître un petit peu naïve, parce que chaque jour, on entend de plus en plus sur un original, et je vous remercie beaucoup. Euh, je souhaiterais vous poser une question par rapport à sa définition euh, du Jin Kato qui s'inscrit dans le Jin Zai, dans le réel, dites en fait, oui. Mm -hmm. réel. Et en fait, euh, vous utilisez, le, enfin, le réel et traduit au, au singulier, et je me demandais si Nishida prenait en compte un réel comme une globalité de perception subjective, donc comme plusieurs réels, c'est-à-dire, est-ce réel. est que ce réel n'est qu'une qu qu forme, qu'un qu seul fait, ou alors est-ce que ce... Il comprend le réel, celui-ci, comme ce que les gens ressentent par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à leurs propres expériences. Il peut y avoir un réel ou plusieurs réels selon comment l'individu aborde sa démarche. Oui, oui, oui, c'est tout à fait. Merci beaucoup pour votre question. Oui, c'est une très bonne question parce que le mot « ditsuzaï est, est traduit en anglais « reality ». C'est ça Et Moi, je sens, enfin, en français « réalité », c'est quelque chose de sensible quand même, plutôt que non sensible « réalité » dites et, euh, et d'ailleurs c'est pas bien de introduire ce type d'opposition peut-être à l'occidental mais enfin mais dites c'est un des mots clés dans le bouddhisme et dit c'est le vrai enfin ce qui est authentique ce qui est vrai et, et, mais et, ce n'est pas mais Zai, zai c'est être mais être c'est un mot très ambigu en français aussi et quand j'ai compris que là, beaucoup de traductions traduisent ce terme par reality ou réalité parce que quand je lis dans ce texte que Jitsuzai est assimilé à l'expérience pure donc le vrai ce qui est vrai Enfin, on peut même traduire ce qui est vrai, dit, zai, honton no mono en, en langue euh, habituelle, shin no mono, eh honton no mono et mono en hiragana. Comme ça, on laisse un peu abstrait. Euh, alors, alors que dans cette époque de Nishida, il y utilise un caractère, mais enfin, ça c'est autre chose. Et donc, honton no mono, eh honton no koto, événement, enfin, vrai, euh, ce qui est vrai, ce qui est authentique. C'est l'expérience pure qui n'est pas encore individualisée. Et ça, c'est un point difficile à comprendre au début. Moi, j'ai mis des années, enfin, je, je ne comprenais pas pourquoi, comme ça. C'est pas la peine de. Enfin, moi, je vous conseillerais de commencer à lire, selon, pas, pas le premier chapitre tout de suite. C'était bien à lire selon l'autre de son écriture le deuxième chapitre le troisième chapitre ensuite le quatrième et à la fin le quatrième non le deuxième le troisième et le premier je ne sais quelqu'un qui est très difficile quand même mais il a placé quand il a publié ce chapitre d'abord le premier parce que c'était là enfin quand il a écrit, quand il a écrit les deux premiers chapitres euh, d'Isaïe et zen il a atteint à une nouvelle étape. C'était, je ne sais une expérience pure. Enfin, moi, je lis comme ça. Et après et cette étape, il a atteint au niveau religion, enfin, shukyo, en contraste avec euh, le niveau de connaissance. Et donc, il faut que je vous réponde. Donc. Euh, toute question, c'est... au fait, ce qu'il faut tenir compte, c'est l'universel qui est beaucoup plus important que les individus, grosso modo. Enfin, ça, c'est... Parce que c'est l'universel euh, qui, qui, enfin, qui fait apparaître les individus. Enfin. Donc... Euh... Et le réel, le mot, le réel, il n'est il pas impossible de le traduire de temps en temps par réa réalité, au sens plat du terme, du mot. Parce qu'il utilise, Nishida utilise « shin no jitsuzai », ou bien « yuïtsu jitsuzai », donc « jitsuzai unique ». Ça veut dire qu'il y a aussi des jitsuzai multiples, si vous voulez. Mais il ne dit jamais « multiples » dans son texte. Mais quand il précise Yui itzu jitsu zai", le jizuzaï unique, ça c'est quand même par rapport à une sorte d'approfondissement de sa pensée. C'est-à-dire que sa conscience pure, c'est plutôt au fond, au fond de notre conscience qu'il faut chercher. Ce n'est pas au-delà, ni à l'interne enfermé. Au fond, au fond, au fond, et ça s'œuvre après, ce fond, l'universalité. Et donc, eux, oui, il n'y a plus de différenciation enfin, des individus, ni des, des sujet-objet de connaissances. Enfin, je, je vois comme ça. <rire> voilà. oui? Est-ce oui. euh, est que moi, je vois des, des résonances entre FIDA et au euh, de la phénoménologie française, oui. euh, est-ce qu'ils se sont connus? Enfin, je ne sais pas, ça dépend des dates. Hein, oui, que oui. Au oui. c'est le début du XXe siècle. Oui. Est-ce euh, est que Michida a pu. Lire des choses de Zelle en oui, oui, oui. En fait, euh, il n'y a pas encore beaucoup de recherches hein, sur celle et Nishida. Il y a quand même un étudiant de Kyoto-Dainmakou qui avance en ce moment en Allemagne sur cette question. Mais euh, parce que il, Nishida s'intéresse beaucoup à la mathématique. Aux mathématiques, en fait. Et Madame Tremblay vient de nous donner une communication samedi dernier sur, dans le groupe de philosophie sur euh, donc, euh, les physiques, les nouvelles théories physiques de l'époque, de cette époque. Nishida s'intéressait très fort aux, aux toutes nouvelles théories physiques et sur celle c'est plus tard années eh, Kant tout Il a donné une conférence, par exemple Kant et Husserl en 1929. Oui, par exemple, il a donné le cours de l'histoire de philosophie occidentale. Il le donnait sur l'idéalisme allemand. Et puis, donc, euh, c'était. En fait, je n'ai pas tout noté sur Husserl, mais Husserl était introduit très tôt au Japon oui par un autre euh, chercheur euh, Takahashi Satomi par exemple ou bien même Tanabe au fait euh, donc euh, il euh, je voudrais euh, vraiment creuser cette question d'ailleurs euh, Nishida et Husserl mm -hmm. oui et en ce moment je ne peux pas tellement répondre plus <rire> Ah, ta question, on va voir. Enfin, je compte sur ce étudiant doctorant en Allemagne. Je, le nom m'échappe, mais c'est M. Fujita qui m'a donné le nom de ce, cet étudiant, qui est doctorant en Allemagne. Donc, ouais. voilà. Anna, oui. Merci beaucoup, <rires>